Bonjour Michel. Bonjour Isabelle. Bienvenue dans notre podcast dédié aux trois finalistes du prix du polar roman 2022. Michel, est-ce que tu aimes l'art contemporain Non. Michel, est-ce que tu aimes les journalistes Non. Aimes-tu les hommes politiques Non plus. Ça tombe bien. Alain Bagnou leur règle leur compte à tous. Hommes politiques journaliste, galeriste d'art, dans un roman policier fort bien fichu, tonique, ironique, voire satirique. Ça s'appelle « De la part du vengeur occulte » et c'est le premier polar de l'écrivain genevois. Coup d'essai, coup de maître donc. À fond, le roman raconte les aventures d'Alexandre, sorte de anti-héros ancien journaliste devenu ghost writer. Il a été engagé par un homme politique genevois de droite pour écrire un livre censé favoriser la réélection du monsieur. Mais celui-ci reçoit des photos envoyées par un mystérieux vengeur occulte qui le fait chanter. Il charge Alexandre de mener l'enquête, enquête qui le conduit dans les milieux de l'art, des affaires et de la politique, avec un zeste d'érotisme SM et une bonne dose d'argent d'oligarches russes planqués à Genève. Et qui est donc Alain Bagnou, l'auteur de ce régal Alors Alain Bagnou étant valaisan, il est né en 1959 à Chermignon, il est installé depuis fort longtemps à Genève. Il est enseignant, tout juste retraité, il a écrit de nombreux livres, des récits, des romans, des pièces de théâtre et deux livres sur le héros valaisan, le célèbre faux Farinet. « Je te propose, Michel, de le rencontrer. » Mais avant de le rencontrer, un petit extrait. Doit-on se mettre à boire avant midi Le lendemain, il est 8 heures quand deux flics en civil sonnent à sa porte et lui demandent de les suivre. C'est un moment difficile. Alexandre est en caleçon, mal réveillé, avec une gueule de bois épaisse. Il a dormi deux heures. À l'hôtel de police, boulevard Karl Focht, on le fait attendre dans une salle fermée à clé et complètement nue. Ça dure. Il a le temps de se poser toutes sortes de questions. Est-ce qu'on fait exprès de le laisser mariner comme du bœuf bourguignon Mais son asthénie l'empêche de flipper. Il s'assoupit rotte de temps à autre les alcools que son estomac n'a pas fini de digérer. Enfin, on l'amène chez un gros type avec une chemise bleue tendue sur l'embonpoint qui se présente. Commissaire, quelque chose. « Pourquoi est-ce que je suis ici ?» demande Alexandre. Le flic le regarde, un peu rogue par habitude professionnelle, mais l'air bon type, au fond. « Vous savez ce que je vais répondre ?»« Que c'est vous qui posez les questions ?» « Bien, vous connaissez vos classiques. Nom, prénom, âge. » Puis, il lui demande son emploi du temps des dernières 48 heures. Alexandre explique qu'il a passé toute la nuit avec Dumont, sans préciser à quoi ils ont occupé leur temps. Le commissaire note les réponses sur un ordinateur en tapant avec deux doigts et en prononçant les mots en même temps de ses grosses lèvres qui balbutient un peu. Enfin, il sort le nom de José. Est-ce qu'Alexandre le connaît Sur la photo qu'il montre, José a les yeux fermés. Il a l'air mal en point. « Oui, dit Alexandre, c'est lui. »« Je le sais que c'est lui. »« Qu'est-ce qu'il a fait On aimerait bien l'apprendre. »« Parce que pour l'instant, la question, c'est plutôt qu'est-ce qu'on lui a fait et qui ?» Alexandre regarde à nouveau l'image qui est devant lui et à ce moment, il réalise que c'est la photo d'un cadavre. Le choc est fort. Plus de gueule de bois. D'un coup. Le médicament est radical. Celui qui le vend dans les pharmacies fait fortune. Il est mort comment On l'a sorti du Rhône. Le corps était accroché à des racines, près de la rive. Tout fraîchement mort. Quelqu'un lui a défoncé le crâne, avant. L'assassin lui avait vidé les poches avant de le jeter à l'eau, explique le commissaire. La victime n'avait ni téléphone ni papier, mais ils ont pu l'identifier grâce aux empreintes digitales puisque les flics les avaient prises lors de son passage au commissariat, après qu'il avait volé dans un grand magasin. Alexandre comprend comment on est remonté jusqu'à lui. Ça va vite dans sa tête. José, lors de son arrestation, avait donné le nom de Jean-Philippe. Les flics ont sans doute contacté celui-ci. Il a été interrogé et a tout sorti. Y compris qu'il avait mis Alexandre sur les traces du Mexicain. Du coup, il répond le plus clairement possible aux questions. Sans mentir, mais sans s'épancher, ni donner des détails quand on ne lui en demande pas. D'ailleurs, son optimisme naturel est revenu. Ça ne doit pas être grand-chose. Sinon, on lui ferait des trucs de téléfilm, le gentil flic et le méchant, ou répéter sa déposition encore et encore jusqu'à ce que ses versions divergent et qu'il réclame un avocat. Ensuite, il appellerait Maître Dumont qu'il les noirait sous le fait que les fonctionnaires comme eux sont des fainéants privilégiés, que pendant qu'ils ennuient son client, les dealers assiègent des écoles enfantines, qu'il ferait mieux de protéger la propriété privée plutôt qu'emmerder les citoyens qui paient des impôts disproportionnés. Le commissaire lui fait relire ce qu'il a dit, dans une carte où figure un numéro de téléphone. « Si jamais quelque chose vous revient, et bien entendu, vous restez à notre disposition. » Bonjour Alain Bagnou, Bonjour. merci pour nous avoir choisi cet extrait tout à fait piquant de votre roman de la part du Vengeur occulte. Pourquoi avoir choisi cet extrait pour être lu Eh bien c'est le seul passage du livre où il y a des policiers. En fait c'est un roman policier, sans policier on a affaire à, à d'autres types de personnages, peut-être qu'on en parlera plus tard. Et puis là, je me suis dit tout de même, puisqu'on puisque est dans euh, pris du, du, du polar, il faut que je montre en policier. Donc le voilà, c'est le, le, le seul qui apparaît là-dedans. Et je me suis amusé un peu dans ce passage à pasticher les... Les, euh, les interrogatoires qu'on voit dans d'autres romans policiers ou dans des séries policières alors je me suis un peu musée avec ça pour essayer de faire un, un petit un, un peu, peu d'humour autour de ça Absolument, votre enquêteur n'est pas policier hein. c'est un, un ancien journaliste devenu ghost, writer d'un homme politique, on viendra c'est Alexandre hein. euh, mais avez-vous vous-même été déjà arrêté par la police Non, je suis euh, entré dans le poste de police <coughs> exactement Exactement comme, comme mon héros Alexandre, je décris un peu ce que j'ai vu là-dedans, mais c'était dans le cas d'une agression, je me suis fait agresser, piquer ma carte de crédit, enfin je ne vais pas raconter tout ça, j'étais la, la victime et effectivement j'ai rencontré ce policier avec le... La, la chemise un peu tendue sur le, le bedon dont je me demandais comment il faisait pour courir après les, les voleurs, mais enfin il était fort sympathique et ça s'est très bien passé entre nous le, le policier et moi ça s'est moins bien passé avec mon voleur Et, que... euh, et, et un cadavre hein. le, le policier montra à Alexandre une photo de cadavre avez-vous alors... avez -vous déjà vu un cadavre Ah non, des cadavres, évidemment c'est des, des, des gens que, que je connais que je suis allé voir, mais des cadavres assassinés, j'en ai jamais vu sinon dans les séries, il suffit d'allumer une télévision et on voit un cadavre en train de se faire disséquer avec des parties soigneusement floutées. En général, c'est les organes sexuels qui sont floutés, mais tout le reste est au grand jour et étalé. Alors de la part du vengeur occulte, se passe à la fois dans les milieux de l'art contemporain à Genève, le monde politique, celui des médias. Vous y mêlez une petite dose d'oligarche russe, une autre petite dose de soirées érotiques SM. Vous mélangez bien tout ça au shaker. Est-ce que vous aviez envie de vous glisser dans les coulisses de ce, de ce monde-là Comment est parti ce livre Alors bon, il y a longtemps que je voulais faire des polars. En fait, depuis tout jeune, j'avais envie d'avoir une double personnalité. Enfin, J'admirais beaucoup euh, Romain Gary, vous savez, Romain Gary qui avait fait une, une, une autre carrière sous le nom d'Émile Ajar. Romain Gary, un peu le notable de droite et Ajar, un peu le, le, le marginal de gauche. Ça m'amusait beaucoup. Je me suis dit, je vais faire comme ça, je vais faire euh, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Alain Bagnou, euh, auteur suisse roman qui parle de, de terroir, et je ne sais pas, Alan Bagnol qui fait dans le mauvais genre. Et puis, euh, en fait, j'ai fait plusieurs tentatives pour écrire des polars et ça n'a jamais marché. Euh, j'ai écrit des, des, des débuts, des premiers gestes, et ce n'était pas satisfaisant, je le voyais bien. Donc, euh, j'ai euh, attendu jusqu'à ce que je trouve quelque chose qui me semble fonctionner, et c'était euh, ben, le début de ce roman-ci. Et quel, quel est le point de départ justement lors du roman euh, Le point de départ du roman, bon, c'est d'abord une envie de faire un roman policier d'une part, ensuite d'autre part c'est, euh, je, je vais parler de Balzac, c'est pas trop chiant, ça va C'est parfait, est on parfait. est très proche des galeries euh, de plein palais. Bon. Euh, pour moi, euh, la, dans la littérature, il y a, y a Proust, le roman français, classique, qui est mon, idole, hein, Proust, est mon idole, le roman psychologique à la française, euh, voilà, ça c'est le roman traditionnel. Et puis, le polar s'inspire de Balzac, dans, dans mon point de vue, c'est-à-dire que ça ne veut pas éclairer euh, ce que pense son personnage et euh, ce qu'il vit. Le roman traditionnel, si vous voulez, pour moi, c'est un personnage à qui il arrive des choses et qui se transforme antérieurement. À la fin, il a changé. Et le polar, c'est un personnage qui vit des choses et il découvre des choses sur l'extérieur et pas sur l'intérieur. Et c'est ce que Balzac montre. Et je me suis dit, je vais faire un roman à la Balzac sur Genève, en essayant de montrer euh, différents milieux genevois, euh, euh, différents lieux que, que j'aime bien, voilà. Et là, la forme du polar s'est imposée justement à cause de ça, à cause de ce côté un peu balsacien, le fait que je ne voulais pas faire un roman psychologique, mais plutôt quelque chose qui montre euh, l'extérieur, les lieux, le, une ambiance, etc. Mais là, alors vous habitez Genève, vous êtes né en Valais, mais vous habitez Genève depuis de longues décennies. Vous n'habitez pas très loin euh, de la rue des Bains, ouais. du quartier de plein palais que vous décrivez. Dans le fond, il n'y a, a qu'à se servir, il euh, y a qu'à se pencher et se servir pour trouver des choses passionnantes. Euh, mais là, pourquoi le milieu de l'art contemporain et de la politique C'est forcément un, un mariage un peu ambigu euh, euh... Oui, j'avais fait, fait de l'histoire de l'art à l'université, ça m'a toujours intéressé. J'ai des amis euh, artistes, je connais des galeristes, j'ai suivi un peu durant toute mon existence ce, ce mouvement-là. Je vais dans les musées, euh, dans les galeries, etc. Et puis la politique me fascine aussi. Et ce qui me semblait relier les deux, c'est les jeux de pouvoir, parce que dans l'art contemporain, il y en a énormément. Et en politique aussi, bon, bien évidemment. Donc du coup, euh, <coughs> euh, le, le, le lien entre les deux, c'était ça. Je crois que le, le, le, le nerf du livre, si vous voulez, c'est le pouvoir, c'est le pouvoir et le fait que le personnage principal découvre un certain nombre de, de choses sur le pouvoir, de liens de pouvoir. Euh, euh, il n'est pas naïf, mais euh, tout de même, euh, il découvre des choses qui le surprennent un peu. Alors, on ferme le livre en se disant effectivement, tout se pourrit. Oui. Les galeristes, oui. hein, les hommes politiques, les journalistes, oui. euh, voire même les, les, les policiers, dans une certaine mesure. Oui. Euh, C'est le message que vous vouliez faire passer euh, C'est aussi... très drôle, hein, oui, il y a je... beaucoup d'ironie, oui. vous, êtes, vous, vous êtes très rente-dedans dans ce, dans ce livre, mais avec la volonté d'être... De, de à la limite, de caricaturer ces milieux-là. C'est ça, mais je me suis bien amusé, justement. Euh, je vous les ai dit, hein, comme c'est mon premier polar, j'ai suivi euh, les codes, ce que, ce que sont pour moi les codes du polar en m'amusant avec. Et pour moi, dans les codes du polar... Il y a euh, un détective ou un enquêteur un peu cynique ou, euh, ou qui essaye de l'être comme, comme, comme le mien. Il y a euh, des avocats véreux, comme il y en a dans, dans mon livre. Il y a euh, des, des, des, des blondes euh, un peu légères. Voilà. Donc j'ai réutilisé tous ces clichés du polar. Je me suis amusé avec ces, ces, ces codes que, que j'aimais bien pour essayer de, de, de créer cette ambiance euh, euh, voilà, euh, euh, polar euh, un peu décalée en fait. Mais est-ce que c'est -ce, est ce que vous pensez de ces milieux-là Est-ce qu'à votre avis c'est manigance, magouille et hypocrisie mmh. derrière les, les jolies devantures des galeries d'art de la rue des Bains non, non, évidemment pas. Non, non, pas tous. Pas tous, je sais. Alors certains, mes amis galeristes, j'ai des amis galeristes, donc je peux vous dire qu'ils font un travail tout à fait sérieux, ils aiment l'art. Les artistes que je connais sont pas dans la recherche de l'argent ou de la notoriété à tout prix, ils sont dans la créativité dans la création, c'est ce qui les intéresse, mais effectivement un de mes amis galeristes par exemple m'a expliqué le système de, certains systèmes de blanchiment à travers les galeries. Il y a quelques années de ça, je le précise pour les galeristes actuels, les, la rue des Bains maintenant euh, semble en perte de vitesse, je crois que les galeristes ont, ont pas mal de soucis depuis le Covid et voilà... Avec la guerre, etc. Mais il y a quelques années, il y avait, semble-t-il, tout un système de blanchiment très organisé. Je vais peut-être pas citer des, des noms de galeries <rire> et qui tournaient aussi autour de du, des ports francs avec les, les, les, les ventes... Euh, de, de, de tableaux et d'œuvres d'art à l'intérieur des, des ports francs Tout ça était très peu surveillé et puis effectivement ça profitait à des aigreffants. Alors dans ce roman, de la part du Vengeur occulte, on voit apparaître des personnages qui ressemblent fort au, peu, au tout Genève. Hein. On a l'impression de reconnaître des personnalités genoises du, du monde de, des médias de, de, de l'art. On, mmh. ouais. euh, on croit reconnaître un critique d'art sans pitié et très tatoué. On croit reconnaître un avocat genevois flamboyant au Verbe haut. Dans le fond, est-ce que euh, le roman, il faut aussi le lire comme un, un roman à clé pour les initiés. Est-ce qu'il faut être Genevois pour bien comprendre euh, votre polar non, non, je ne crois pas. Le, effectivement, par exemple, vous parlez d'un avocat il a peut-être été inspiré d'un avocat célèbre, mais si vous regardez celui du. Du, du, du livre, il n'est pas du tout semblable à, à, à celui-là. Le, le critique d'un dont vous parlez ne fait que passer, euh, et c'est un petit clin d'œil adressé à, à ceux qui le connaissent. Non, non, ce n'est pas du tout un roman à clé, non, non, c'est plutôt, comme je vous l'ai dit, euh, une sorte de, de portrait de Genève, de portrait euh, au vitriol de Genève, euh, tel que je le vois moins, évidemment. Et est-ce qu'au ben, cœur du livre, il y a un politicien de droite qui est passé de l'extrême gauche, effectivement, à, à la droite bien conservatrice, il s'appelle Jean-Philippe Mella, hein, dans le roman, Et il commande un livre au héros du livre, c'est Alexandre, cette, cette, ce journaliste-enquêteur. Un livre qui doit lui permettre de se faire réélire, évidemment, à l'élection qu'il vise. Euh, un modèle parmi les politiciens de droite anciens ou actuels Au Aucun, évidemment, aucun. <rire> c'est un personnage totalement fictif. <rire> Je ne veux pas me faire des ennemis, tout de même. Oui. Non, non, mais c'est effectivement euh, euh, euh, un personnage inventé. Il n'y a, a pas de modèle. L'idée de, qu'il demande à à, à un porte-plume de lui écrire un livre, ça me permettait d'introduire quelqu'un dans ces milieux-là, tout à fait simplement. Il n'y a pas de modèle. Ah, votre livre se lit autant comme un, une satire. Que comme un, une enquête policière et un, un polar. Euh, vous avez eu un, du plaisir fou à finalement vous emparer de ce milieu que vous, vous semblez connaître très très bien et puis comme ça le retourner. Euh... Oui, oui, oui. Je vous l'ai dit, pour moi, ce, cette écriture de polar était un grand amusement et une sorte de jeu, en fait, en jeu avec les du polar mais aussi en jeu avec les, les, les, les, les milieux que je connaissais et aussi en jeu avec la langue parce que j'ai l'impression d'y avoir trouvé une sorte de liberté de langage euh, une liberté de rythme j'ai beaucoup travaillé sur les rythmes sur les, les petites surprises, sur les, les images euh, en me permettant des choses que je ne me serais peut-être pas permis dans un roman plus traditionnel Chaque chapitre porte en titre une question la plupart du temps euh, décalée euh, drôle j'en ai relevé quelques-unes qui m'ont particulièrement interpellé euh, les protestants fument-ils des joints Alors euh, Alain Bagnou les, les protestants fument-ils des joints euh, Certainement certainement Là, bon, c'est par rapport à, justement, une, un, un moment où le, le, le député qui est libéral prône la dépénalisation de, de, de tout, puisqu'il est pour la liberté individuelle, c'est assez logique. Il dit que si les gens choisissent de se faire du mal, ben, euh, qu'ils qu le fassent. Ce n'est pas le rôle de la société de leur imposer des règles. Et euh, son porte-plume lui propose d'aller fumer en juin à la télé pour... Euh, pour euh, attirer les votes, ce qui ne serait peut-être pas effectivement le la meilleur la meilleure moyen de les obtenir. Mais... Tout ça en étant effectivement un illustre jeton d'une grande, grande famille, famille protestante genevoise. Exactement. Deuxième titre qui m'a les galeristes ont-elles des amantorides mm -hmm. Alain Bagnou, est-ce que les galeristes ont des amantorides à Genève J'en suis persuadé, j'en suis persuadé, mais je ne peux pas vous faire de révélation. Pour <rire> euh, et euh, et doit-on se mettre à boire avant midi D'ailleurs, doit-on se mettre à boire avant midi, hein, comme euh, est intitulé euh, le, le chapitre que nous avons lu en extrait hum, hum. Euh, Le personnage a une, une austérité euh, tout, tout, à fait, euh, tout à fait sûre. Il ne boit jamais avant 5 heures de l'après-midi, mais il lui arrive de boire jusqu'à 5 heures du matin. Donc euh, pour lui, il ne s'agit pas de boire avant midi, mais plutôt après minuit. Vous êtes né en Valais, oui. euh, à, à Chermignon, vous vivez à Genève ben depuis, euh, la fin, depuis vos études. Euh, Valais-en un jour, valaisan en toujours, comme on dit Oui, bien sûr. Euh, C'est marrant d'ailleurs euh, parce que à peu près tous mes autres livres parlent du Valais et c'est le premier qui parle exclusivement de Genève sans aucune référence en Valais vous voyez ce que c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde je vous en parlais avant, ça doit être ça mon côté Dr. Jekyll et Mr. Hyde Dr. Jekyll, Valaisan et Mr. Hyde, je ne vois Il a fallu tout ce temps pour enfin consacrer un, un roman et quel roman hein, à, à Genève Oui, je crois qu'il y a quelque chose de fort dans les Valaisans qui les pousse à interroger leur identité peut-être qu'il m'a fallu toutes ces années effectivement pour... Eux arriver, euh, pas du tout à en faire le tour, mais disons pour, euh, pour me poser un certain nombre de questions qui me permettent de prendre un peu de distance et d'aborder euh, un autre lieu. Qu'avez-vous de, de Valais en vous et de Genevois en vous, maintenant que vous avez passé autant de temps, si ce n'est plus euh, sur les, les rives du Léman ouais. Alors ça, ça dépend où je suis. Lorsque je suis en Valais, on me dit que je suis Genevois. Lorsque je suis à Genève, on me dit que je suis Valaisan. On me dit à Genève, ça, ça m'étonne toujours. Ça m'a étonné dès mon arrivée. On me dit oui, euh « Oui ». Euh, « Toi qui es valaisan, tu dois penser ceci bon, ?» Je n'ai jamais pensé comme ça, mais enfin, <rire> « Toi qui es valaisan, euh, on voit bien que tu réagis comme ça parce que tu es valaisan. » Je ne sais pas exactement ce que je suis, mais je sais ce que les autres me disent. C'est de la même manière euh, en Valais, quand je suis dans les, les, les bistrots de Saint-Luc, par exemple, où je vais boire un apéro avec les gens du coin. Ils me disent « Oui, bien sûr, mais si tu as ces idées, c'est parce que tu es <rire> Donc, euh, voilà. Vous avez enseigné pendant euh, oui. près de 40 ans, ans. Euh, vous venez d'arrêter, un hein, tout jeune retraité. Vous avez euh, toujours écrit en parallèle. Que, quelle place a, a, a occupé l'écriture dans votre vie et, euh, Quelle place est-ce qu'elle continue et va continuer à occuper alors c'était pour moi essentiel je me levais à 5h du matin pour écrire enfin, euh, j'avais une discipline qui était euh, qui n'était pas forcée qui était euh, une sorte de respiration qui me permettait d'être euh, bien c'était presque un peu thérapeutique lorsque j'écrivais pas je me sentais pas très bien dans ma peau euh, Donc euh, il fallait que je le fasse ça, donnait, ça justifiait un peu ma, mes journées et ma vie alors maintenant ça occupe effectivement toute la place puisque j'ai plus les cours à donner euh, lors de l'enseignement, c'était euh, aussi nourricier pour les cours parce que le fait de travailler sur la forme, ça me permettait à, à l'école d'être peut-être plus attentif à, à cet aspect-là euh, des textes qu'on qu travaillait. C'est un polar que vous nous offrez Est-ce que vous êtes un lecteur de polar Et si oui, vos auteurs fétiches, ah, quels sont-ils ou elles je, je me suis préparé à cette question, j'étais sûr que vous alliez me la poser. <rire> Alors, On adore les conseils de lecture. Hein. Voilà, mon, mon, ma mémoire est très mauvaise, mais effectivement, je, je lis des polars depuis énormément de temps. Euh, alors euh, James Lieberk, vous connaissez dans la euh, dans, dans la brume électrique avec les soldats confédérés morts, je crois que ça s'appelle comme ça, c'est un chef d'œuvre absolu, ça il faut pas le, le, le rater. Euh, il y a Elroy évidemment, James Elroy. Euh, il y a euh, Jim Thom Thompson. Il y a euh, euh, Comment il s'appelle celui du canard siffleur mexique Cromley, James Cromley, je ne sais pas si, si vous le connaissez. Euh, les Français, je connais, j'ai lu euh, tous les classiques, euh, Manchette, etc. Euh, euh, Granger, euh, voilà. bien ouais, d'autres encore. Avez été hein. bien nourri, je dirais, à bonne école, pour euh, bah, vous-même. Euh... Euh, intégrer les codes et puis euh, nous livrer maintenant. Euh, Est-ce qu'on va vous retrouver dans ce genre euh, pour ces prochains livres Oui, ça m'a beaucoup amusé, alors je pense que je vais continuer à, à tripatouiller dans le, le, le moteur du polar. Merci Alain Bagnou. Merci à vous.